Nous avons préparé euh, une galette frangipane euh, au beurre AOP. Nous avons euh, déjà euh, été élus euh, enfin, meilleure galette des Landes, donc euh, nous espérons être dans les trois premiers. Je euh, vais voilà. réalisé une, euh, un feuilletage avec du beurre noisette. Euh, une crème frangipane avec des amandes blanchies et torréfiées. Ce concours, c'est la section régionale euh, Nouvelle-Aquitaine des euh, Galettes et euh, Frangipane, euh, euh, le master qu'on appelle pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ce sont les trois premiers de chaque département qui ont été sélectionnés au préalable au mois de décembre euh, dans chaque département de la région. Et puis aujourd'hui, c'est la grande finale. Donc il y aura un gagnant euh, qui euh, sera vainqueur de, de cette meilleure galette euh, AOP charente euh, Écoutez, Je vous souhaite une bonne dégustation et puis on se retrouve tout à l'heure pour euh, la remise des prix. Alors les critères, il y en a trois principalement, c'est euh, l'aspect, le feuilletage, le goût et euh, la cuisson. Le premier de la catégorie apprenti de ce concours de la meilleure galette primeur. Je suis très content du résultat je filme je premier donc c'est quelque chose de magique et j'ai beaucoup travaillé dessus j'ai beaucoup je me suis beaucoup entraîné en amont au travail c'est l'entraînement voilà, avant tout mais la preuve ça, ça paye aujourd'hui et je suis très content de moi